bonjour une vidéo rapide sur l'activation de l'autopilote alors l'autopilote est activable quand un volant apparaît à l'écran il n'apparaît pas tout le temps généralement il faut la présence de lignes blanches sur la route pour l'activer il suffit de baisser deux fois le commodo et c'est la voiture maintenant qui pilote en autopilote pour le désactiver un mouvement de volant un peu plus fort permet de réduire, d'enlever de, l'autopilote en laissant la limitation de vitesse. Le régulateur de vitesse n'est désactivé que par un coup de frein ou en remontant le commodo. Petit ajout, quand l'autopilote est activé, en relevant le commodo une fois, ça désactive l'autopilote plus le limiteur de vitesse. Voilà, c'est une précision que je voulais apporter.